Salut à toi, jeune entrepreneur. Si t'es ici, c'est que tu as envie de faire le harpon de Dieu. Donc je vais t'aider à faire tout ça. On va voir les quelques étapes ensemble. Donc c'est un petit peu compliqué. Il va falloir euh, que tu sois attentif ou peut-être que tu regardes la vidéo plusieurs fois à certains moments de la vidéo parce que je vais aller assez vite. La première étape, ça va être assez simple. va falloir aller euh, allumer le courant et interagir avec euh, la porte. Euh, du mec qui est bloqué, c'est lui qui va nous donner le cristal pour améliorer le harpon. Donc voilà, on allume le courant, on va interagir avec la porte. Une fois que on a fait ces deux étapes, va falloir aller faire le jeu du Simon dans la salle des ordinateurs. Pour débloquer le jeu du Simon, il faut que vous activez les ordinateurs dans leur ordre d'affichage, donc du 1 à aux 4 en suivant les câbles qu'il y a derrière chaque ordinateur ces câbles vous ramèneront vers un bouton une fois que les 4 ordinateurs seront faits vous allez avoir le jeu du Simon qui va se débloquer une fois que vous aurez fait le jeu du Simon vous allez euh, en fait débloquer un code euh, ce code va être à rentrer euh, dans le sous-marin euh, du pack-à-punch donc euh, vous allez dans le sous-marin du pack-à-punch et vous rentrez ce code, vous faites valider et vous allez débloquer la valve c'est là en fait où ça va un peu se corser vous allez devoir placer cette valve à 5 emplacements dans la carte Donc je vous ai mis euh, la première valve qui est la numéro 4 blanche euh, seule Et ensuite je vous ai mis les 4 autres Donc il y en a 5 à placer Il y a 5 valves, 5 numéros, 5 couleurs à noter Une fois que vous aurez activé ces 5 valves Vous allez avoir des pressions qui vont se débloquer dans la salle du mec en slip La salle du secret ces pressions sont à noter aussi, donc je les ai notées sur l'écran pour vous faciliter un peu la tâche, à savoir que les pressions changent à chaque partie. Donc en fonction de ce que vous avez noté, par exemple moi pour la valve numéro 1 je dois mettre 3 de pression, pour la 2 je dois mettre 5 de pression etc etc. Une fois que vous avez mis toutes vos pressions, et eh ben en fait ça va dépressuriser, enfin dépressuriser ça va débloquer on va dire euh, euh, la, la porte du mec qui est, qui, qui, est, qui est bloqué, là le gland qui est bloqué derrière la porte en fait il va être débloqué. A partir de là en fait vous allez pouvoir donc le libérer en tournant la valve. Et là il va se mettre à parler je vous passe l'étape très chiante qui est de le suivre parce qu'il fait le tour de la map mille fois Une fois qu'il rentre chez lui en fait et bah après vous allez débloquer le cristal Vous n'avez plus qu'à trouver directement le harpon dans la boîte et de l'améliorer et voilà votre harpon électrique est prêt Petit bug de micro désolé, bon bah écoutez j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à la prochaine pour une, euh, bah, une prochaine vidéo, ciao tout le monde.